Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les limites, à partir de où je les mets. J'ai accompagné aujourd'hui une personne qui souhaite mettre en place un projet et qui est en conflit avec les personnes de la copropriété et ce projet c'est d'ouvrir un centre holistique. Euh, qui se trouverait dans la cave. Et euh, elle a, durant la constellation, euh, traversé beaucoup d'espaces de, dans lesquels euh, elle n'avait pas pu mettre de limites, euh, et euh, notamment petite, où les, les parents n'ont pas non plus protégé euh, ce, ce qui était euh, euh, important. Euh, et donc du coup au fur et à mesure de la constellation est apparu euh, l'amour de soi et la joie et la confiance dans la vie euh, et donc à la fin euh, mettre sa limite devenait un acte d'amour envers soi et un respect de l'autre alors qu'au départ, c'était plutôt combatif, euh, s'affirmer euh, et, et, et plutôt euh, euh, imposer quelque chose parce qu'on avait été trop loin ou parce que euh, l'autre ne comprenait pas que c'était vital. Euh, euh, et, et en plus de ça, c'était une femme qui était euh, en pourparlers avec des hommes de la copropriété qui lui renvoyait aussi beaucoup d'agressivité. Et donc du coup, tout ce que cette constellation a montré, c'était à quel point on peut mettre des limites euh, et on peut exprimer une colère euh, avec beaucoup de, de sérénité et d'amour pour soi. Et que quand on pose une limite depuis cet endroit où stop, là par respect pour moi, par amour pour moi, je te dis non il y a de la puissance, il y a de la lumière, il y a quelque chose qui se déploie et qui est facile, fluide. Euh, donc voilà, c'était un beau cadeau que j'avais envie de, de vous partager. N'hésitez pas à liker, je vous invite à liker. Parce que si je dis n'hésitez pas, je pars peut-être d'un frein. Alors que si je dis je vous invite, il eh ben, y, a, y a de l'élan là-dedans. A bientôt